Bonjour, je suis Nathalie Perrin-Gilbert, maire du premier arrondissement de Lyon. Dans le cadre de l'élection présidentielle, j'ai décidé d'apporter mon parrainage à une candidature citoyenne, celle de Charlotte Marchandise. Pourquoi D'abord parce que je suis une femme de gauche, et en tant que maire, j'agis au quotidien pour que l'égalité en droit des citoyens et des citoyennes se transforme en une égalité de fait. J'agis également pour que la dignité, de chaque homme, de chaque femme, soit protégée et respectée. Et cet engagement, cet humanisme-là, je le retrouve dans les valeurs de Charlotte Marchandise. Ensuite, je fais partie d'un collectif citoyen local, le GRAM, que nous avons fondé en 2011, car nous étions déjà conscients de la profonde crise démocratique que nous traversions au niveau national, mais également localement. Cette crise démocratique, nous la devons bien sûr à la pratique de certains élus, des pratiques qui doivent être condamnées, car elles sont indignes de leur fonction d'élu. Nous la devons également à nos partis politiques traditionnels, bien trop occupés à soutenir leurs élus et focalisés sur les échéances électorales. Et enfin, cette crise démocratique, nous la devons également à nos institutions, qui sont un peu comme ces étoiles, qui brillent encore en apparence, mais qui de fait sont mortes depuis bien longtemps. Nos institutions sont nées dans un autre siècle, elles sont très verticales, elles ont du mal à s'adapter à notre époque. C'est d'ailleurs ce que nous dit Edgar Mourin quand il déclare que nous ne traversons pas seulement une crise, mais nous vivons bien un changement de monde. Eh bien, il faut regarder ce nouveau monde avec de nouvelles lunettes, le penser et l'organiser avec de nouveaux outils. Et ces nouveaux outils, des citoyens, des habitants, sont en train de les expérimenter partout. Partout sur nos territoires, il y a des initiatives qui naissent, que ce soit en matière démocratique, en matière de solidarité nouvelle, de nouvelles formes de logement, d'éducation, de culture, d'économie sociale et solidaire, de santé, de finances, même avec les monnaies locales et citoyennes. Je suis convaincue que c'est à partir de ces initiatives citoyennes et à partir de nos territoires qu'un nouveau modèle politique et démocratique émergera. Mais il émergera d'autant plus que les mouvements citoyens s'organiseront, échangeront entre eux, se coordonneront. Tel est le sens de la candidature de Charlotte Marchandise, et c'est pour cela que je lui apporte mon parrainage aujourd'hui. Pour finir, je voudrais m'adresser aux hommes et aux femmes qui, comme moi, sont maires ou élus locaux. Nous sommes quotidiennement au contact de cette énergie citoyenne. Il n'est pas juste que les citoyens soient découragés par autant de barrières qui s'opposent à leur entrée en politique. Il n'est pas juste qu'une candidature citoyenne à l'échelle nationale soit rendue impossible par un système de signature qui favorise d'abord les candidats de nos partis traditionnels. Et puis, nous sommes élus et nous savons bien que nous devrons donner naissance à une nouvelle République. Cela ne pourra pas se faire sans la participation ni l'apport des citoyens et des citoyennes. C'est pour cette raison que je vous demande de donner à votre tour votre parrainage à la candidature de Charlotte Marchandise.